dans d'autres aspects de ma vie de pratiquer aussi le masculin universel, ne serait-ce que par stratégie. Ouh là là là Ouh là, là D'accord, très bien. Donc, le féminin ou le féminin universel joue le masculin universel par stratégie. Donc là, j'ai l'impression qu'on va en apprendre énormément au cours de cette vidéoscopie et que ça va être du grand Mendes la vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et aussi le mien, mais alors là, euh, pour une fois, je suis un petit peu inquiet. J'ai cliqué quelques secondes, j'ai fait une entorse à la règle, je suis censé découvrir en même temps que vous les contenus que vous me soumettez via le hashtag vidéoscopie sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, en fait. Je sais pas, il y avait quelque chose dans son visage qui m'a attiré, dans la lumière, dans le fait qu'elle était à la cuisine également. Et je me suis donc euh, laissé aller regarder quelques quelques secondes et j'ai entendu des des bribes d'un discours dont je pense qu'il va pas mal me faire souffrir, alors petite préparation mentale... Endo. Rayon Publicité. Vous connaissez tous le principe de la meilleure vente, mais connaissez-vous celui du meilleur don eh bien, le don, c'est le cadeau que je fais à ceux d'entre vous qui franchissent le pas des contenus payants et qui deviennent membres VIP. Un membre VIP peut m'appeler une fois par mois pour une étude de cas. Il peut télécharger une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois, selon son statut. Il accède à la messagerie privée des VIP, au podcast réservé aux VIP, à des réductions toute l'année et à d'autres avantages, l'invitation à une conférence notamment, Bref, pour le mois en cours, en l'occurrence le mois de février, et ce sera la dernière fois pour tout abonnement à l'offre VIP, vous recevrez le numéro en cours de la Furia, dédicacé de mes petites mains blanches. Information réservation à l'écran, ci-dessous, en description, un peu partout. Question sur le fait que je refuse d'utiliser les insultes qui viennent des dérivés du mot « con ». Euh, enfin, en tout cas, quand j'arrive à m'en empêcher, hein, ce que je suis... Alors, où est-elle euh, Où est Tiphaine Bon, moi, je veux pas m'avancer, mais j'ai quand même l'impression que Tiphaine est à la... cuisine. comme vous, euh, en féminin universelle, bien sûr, je la pratique, mais comme En quoi suis... Elle a dit en quoi En féminin universel, bien sûr, je la pratique. En féminin universelle. Obligée... Donc, Tiphaine vient de nous apprendre qu'elle n'était pas une fille ou une femme, hein, encore une fois au titre à quel titre aurait-on pu l'interpréter ainsi, euh, mais qu'elle était une féminée universelle. Très bien. Donc euh, Tiphaine est une assez jolie. Bon, la lumière est déplorable, donc on se rend pas on se rend pas bien compte si elle a un beau teint, mais Et dans d'autres aspects de ma vie de pratiquer aussi le masculin universel, ne serait-ce que par stratégie. Ouh là là là là. là D'accord. Très bien. Donc le féminin, le féminin ou le féminin universel joue le masculin universel par stratégie. Donc là, j'ai l'impression qu'on va en apprendre énormément au cours de cette vidéoscopie et que ça va être du grand Mendès. Euh, eh bien, c'est compliqué parfois d'être bilingue, hein. quelque part, de parler à la fois française et français. Euh, donc Oui, alors ça, je suis d'accord avec toi, Tiffaine, puisque moi qui comprends la logique des hommes et des femmes, c'est vrai que cela me procure une charge mentale... Euh... Euh, supérieure à la moyenne, et c'est pour ça que je, je blanchis de jour en jour, et vous voyez mes épaules ployées, hein, sous le poids de la charge mentale. Quand on voit le monde en stéréo, c'est toujours beaucoup plus compliqué, mais vas-y, régale-nous euh, Effectivement, je n'utilise pas euh, euh, les dérivés du mot « con ». Le mot « con », historiquement, « désigne « la sexe des femmes ». Historiquement « désigne « la sexe ». Très bien. Donc là, ce... elle fait partie apparemment d'un groupuscule, c'est ça, d'un collectif qui féminise les adverbes et les noms propres Alors les noms propres à la limite, pourquoi pas, hein c'est vrai qu'on peut dire, le... c'est totalement arbitraire de dire la chaise ou le chaise. Hein D'ailleurs, nos amis euh, en... anglo-saxons se, euh, se trompent souvent, moi-même, par exemple, quand je parle italien, je peux confondre les masculins et les féminins, je me, je... Je me trompe tout le temps. En... en italien, on dit un vidéo, par exemple, on ne dit pas une vidéo, bon, bah, je fais souvent l'erreur. Par contre, féminiser les adverbes, ça, c'est plus tendu comme, euh, comme pratique. C'est la raison pour laquelle euh, c'est une insulte, hein, euh, puisque ce sont les hommes qui ont le pouvoir de nommer un patriarcat. Ouh, d'accord. Donc là, tu vas me faire une petite relecture historique sérieuse, Stephen, et tu vas me montrer que euh, toutes les langues euh, ont été inventées par les hommes, que tout le vocabulaire a été sanctifié par les par les hommes. C'est c'est pas les informations que j'ai eues à titre personnel. Et donc euh, comme ils avaient un immense euh, complexe euh, clitoridien, un immense complexe vaginal. Hein, euh, euh... Alors je ne sais pas qui étaient ces hommes, dans quelle tribu. Il vivait, etc. À titre personnel, aucun homme de mon entourage n'a de complexe clitoridien, c'est-à-dire je n'ai jamais entendu ou vu un homme se plaindre de ne pas avoir de clitoris. Par contre, j'ai entendu énormément de femmes m'expliquer que la vie serait beaucoup plus simple si elles avaient plus de force musculaire, plus d'assurance. En gros, si elles étaient des hommes. Très bien. Tiffany doit habiter une espèce de région reculée dans laquelle les hommes nourrissent des, des, des un peu des... elle est entourée de Thomas Messia, c'est-à-dire d'hommes qui nourrissent des curiosités pour le bas et le derrière qui détestaient ne pas pouvoir, eux, donner euh, la vie, euh, et, que, et que les petits garçons passent par les sexes des femmes, euh, aussi. Enfin... Alors, je vais t'apprendre quelque chose, Tiffaine. Je ne sais pas si ça correspondra à ton expérience personnelle. Euh, premièrement, euh, à ma... je ne connais aucun homme qui regrette de ne pouvoir donner euh, naissance, euh, de ne pouvoir euh, porter les enfants, et, et surtout, euh, je ne connais aucun homme non plus qui déteste le, le, le con des femmes. Enfin, si, euh, mes, mes amis homosexuels n'en sont pas forcément friands, mais euh, les hommes hétéros, normalement, n'ont pas de, de hantise, ou euh, ils ne font pas de cauchemar sur, sur le sexe des femmes. Je t'apprends peut-être quelque chose Simplement les petites filles. Euh, alors ils ont décidé de faire euh, deux choses. Euh, de faire une publicité pour l'organe génital masculin euh, gigantesque. Hein. Enfin, une immense publicité. Alors c'est marrant Tiffen parce que moi toutes les publicités que je vois ce sont des corps de femmes dénudées. Rarement des corps d'hommes. À part bien sûr quand je me promène en Italie et que je vois des statues de la Rome antique ou de la Grèce antique où il y a des, des, des hommes. Mais euh, depuis, en, depuis environ 2000 ans, toutes les images associant le corps à un commerce ou à un divertissement ou à un produit culturel, ce sont des femmes nues, c'est rarement des hommes. Donc encore une fois, Tiffany, tu nous expliqueras bien où tu habites parce que moi je veux visiter ta contrée, je veux comprendre comment ça se passe. Où vous trouvez ces gens, la vidéoscopie, hashtag vidéoscopie, écrivez bien sur les réseaux sociaux pour me faire réagir sur un contenu, c'est comme ça que ça se produit désormais, c'est pas la peine de m'envoyer des emails. Il faut dire aussi que le produit au départ était pas facile à vendre. Ça me fait penser à un chapitre dans euh, Ainsi soit elle de Manot Groult. Je... D'accord. Donc là, le produit, ça serait quoi C'est marrant parce que quand on associe, ne serait-ce que sur le plan métaphorique, la, la femme ou le corps féminin à un produit, on finit quasiment au tribunal et on est mis au banc de la société. Par contre, là, le fait d'associer le corps masculin, tout ou partie du corps masculin, à un produit, ça la fait rire. D'accord. En tout cas, sache que... Mon produit, euh, j'ai jamais eu de plainte dessus. Hein. Je vais vous faire ça comme vendredi lecture vendredi, c'est savoureux. Euh... Ah, c'est une grosse lectrice. Oui, alors il faut toujours se méfier des grosses lectrices. Ça ne veut pas dire des lectrices en surpoids. Ça veut dire des gens euh, qui ont le, le livre trop facile. Hein. Euh, il faut lire. Il faut pas trop lire non plus. Hein, parce que quand on lit trop, c'est un échappatoire au, au réel. Et euh, il est possible de développer une... Comme ça, une pensée de bibliothèque, c'est-à-dire extrêmement fonctionnelle et cohérente en interne, mais totalement hors sol et déconnectée du du, du réel, quoi, de de l'existence. Hein. C'est l'idée qui doit se subordonner à l'expérience, et pas l'expérience qui doit se subordonner à l'idée. Hein. Mmh. Donc euh, donc voilà. Et puis d'un autre côté, il fallait euh, absolument dévaloir. Absolument. Ah oui oui. Pardon, j'avais oublié qu'elle féminisait les adverbes. C'est bien, c'est bien. Et, et ça ne pas être la première fois parce que ça, ça ne lui demande aucun effort. C'est-à-dire qu'elle l'a vraiment développé comme une comme une seconde langue. Elle, elle a un don pour les pour les langues assez assez manifeste. C'est les sexes des femmes et donc euh, c'est très pratique de transformer un sexe de femme en insulte. Et comment est-ce que vous voulez avoir de l'estime pour vous Vous pensez en égalité pensez que vous êtes une personne humaine à part entière quand votre sexe, ce qui vous différencie de la classe des oppresseurs, est carrément un mot avec lequel... D'accord. Alors, elle, elle, ne, elle ne mourra pas étouffée dans un lit de subtilité puisque, manifestement, il semble que, dans son système mental, les hommes soient une classe ou une caste, je ne sais plus exactement ce qu'elle a employé comme vocabulaire, d'oppresseurs. Très bien, très bien, parfait. Euh, on ne va pas lui faire le, le contre-exemple typique de, de regarder autour d'elle et de, de lui faire imaginer à peu près tout ce qui a été inventé par des hommes et de le retirer, hein, parce qu'elle se retrouverait euh, en fait dans un, dans un trou, dans une caverne, avec peut-être une feuille au-dessus de la tête, et à peu près tout ce qui resterait si on enlevait les inventions des hommes. Elle est presque possédée, en fait. Hein. Euh, alors là, vous allez me dire que c'est la lumière de la de, de l'appareil photo, de la caméra, on ne sait quoi. Elle ne nous regarde pas en face. Vous allez me dire, moi non plus, mais oui, mais moi je regarde l'écran. Euh, elle ne nous regarde pas en face, elle a quelque chose... Euh, c'est une comédienne en spectacle, il a quelque chose. Les oppresseurs vous insultent et s'insultent entre eux. Se réduisent. Euh, donc voilà, c'est tout ce qu'on connaît, euh, t'es con, hein. ça. Si, si on remplace euh, le mot con par le mot vulve, on se rend mieux compte à quel point c'est grossière, hein. Non, mais t'es vulve ben, euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as contre les vulves C'est choquante euh, Voilà, tout ce qui est euh, évidemment euh, connard, euh, connasse, euh, euh, connerie... Euh, intéressant aussi, il y a, y, a, y a le mot déconner. Ah, oh, t'as déconné ça, c'est quand même dingue quand on réfléchit à la racine du mot, c'est-à-dire que déconner, c'est sortir du con. Donc ça veut dire qu'en fait un patriarcat, euh, ce, qui est, ce qui est honteux, ce qui est, ce qui est insultant, c'est pas de pénétrer de des cons sans leur consentement, hein, c'est pas de violer, non euh, en patriarcal à honte pour un gars. Alors j'ai pas, j'ai comme c'est une vidéoscopie, du coup, je découvre en même temps que vous et j'ai pas préparé. Je ne suis pas certain. Il faudra faire le boulot juste après que consentir, enfin consentir comme ça à l'oreille, ça doit venir du latin. Et je ne suis pas certain que ça ait la même racine que que le con dont elle parle. Sachant que le con dont elle parle, si je ne me, si je m'abuse en latin, ça doit être qu'une cu, ou quelque chose comme ça c'est de déconner, c'est-à-dire de sortir du con, de sortir des vagins, des sexes des femmes. C'est-à-dire qu'il faut, faut imaginer que c'est euh, des situations où Monsieur Pilon, hein, donc euh, potentiellement, enfin, ça peut très bien être un viol, euh, elle... D'accord. Alors là, le, le starter pack complet arrive, c'est-à-dire que nous sommes arrivés en 3 minutes 14 d'une réflexion étymologique qui était presque drôle et, et, et, et presque intéressante, et, et, et à la limite qui méritait tout à fait un petit article, comme ça, un petit, un, un petit jeu, un peu de rhétorique, à, euh, à des pilonneurs, oppresseurs, euh, violeurs. Bon, eh ben, écoutez, euh, je suis désolé, j'ai l'impression que Tiffen euh, a accumulé un certain nombre de mauvaises expériences masculines. Hein, si j'étais vulgaire, je dirais que Tiffen est peut-être mal baisé enfin c'est pas le genre de, de, de la maison, euh, peut-être que Tiphaine pourrait euh, re reprocher leur sous-performance aux, aux hommes en question, et pas forcément à la terre entière. Parce que moi, par exemple, euh, ai, je ne l'ai rien fait à Tiffen, tu vois pourquoi je serais un oppresseur, pourquoi je serais un, un, un pilonneur Ce débat, il sort, il déconne, et c'est là la honte, c'est pas à vente. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de dingue, donc... Euh... Mais, mais oui, connais les mecs, je veux dire, euh, ne, ne connais jamais, enfin, je, hors de question. Je... Ah d'accord, donc elle elle est, elle, est de, elle est de la mouvance Alice Coffin, c'est-à-dire, euh, Alice Coffin, vous savez, c'est cette féministe, euh, probablement lesbienne, qui nous expliquait qu'en en se préservant du, du mariage et des institutions, elle aurait moins de chances de finir violée et tabassée. Vous voulez faire sortir un peu des études sur le rôle des pères dans la société, dans le monde entier Moi j'attends, hein, parce que personnellement, en tant que femme, okay. euh, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, et ça évite que mes enfants le soient aussi, il faut aussi rappeler quelques chiffres. Donc là, manifestement, Tiffaine, euh, Tiffaine a dû lancer un hashtag, un mouvement avec elle, et elle veut se tenir bien loin de, de, de, de, des, des hommes. Bon bah écoute, euh, c'est sa liberté, entre guillemets, hein euh, donc, euh, donc voilà. Euh, c'est pour ça que c'est. Oui, là, l'argumentation est arrivée au bout. Là, on a senti qu'une fois que le, le starter pack avait été, été posé sur la table, hein, euh, c'est-à-dire oppresseur, euh, culture du viol, euh, patriarcat, à un moment, hein, le, les, le, la suite n'ayant pas été inventée par les maîtres à penser, hein, par l'idéologie d'importation, comme il n'y a pas en fait la suite du pack, tout à coup l'argumentaire s'arrête. C'est un petit peu comme ça. C'est comme ça qu'on décèle les gens qui ont appris un argumentaire par cœur, des gens qui, jouent, qui des gens qui le qui pensent et qui parlent in vivo. Hein, C'est un peu comme un, un acteur qui a un trou. Quand on ne joue pas la scène, on n'a jamais de trou, d'accord. Quand on lit ou quand on joue ou quand on apprend par cœur, on a un trou et donc on a des des blancs de 10 secondes comme ça. importante, je pense. De de retrouver des insultes qui correspondent à la réalité du monde et qui fassent porter aux bonnes personnes la culpabilité qui leur revient. C'est-à-dire que tant que les hommes seront le Moi, premier, je suis bien d'accord. Je trouve que les insultes des gens dans la rue sont bien trop limitées. Et je suis pour la, ré la réintroduction dans la nature des insultes du capitaine Haddock. Euh, Ornithorinque, euh, Honolulut. Euh, je suis pour une extension du domaine du champ de l'insulte qui se résume un petit peu trop en ville, et notamment dans certaines banlieues, à du euh, « ta mère euh, ». Il y, y a beaucoup de mamans dans les insultes, donc euh, je suis presque d'accord avec Tiffany. Eh non, globalement, sur cette planète, c'est vrai que dès qu'on regarde n'importe quel problème planétaire euh, qu'on a envie d'éradiquer, qu'on a envie d'abolir, euh, ils sont derrière. Je veux dire, si on regarde là, l'actualité, paf, le Covid, bon, euh, c'est eux, hein, bien entendu. Euh... Ah, c'est marrant parce qu'elle, elle féminise tout, sauf le Covid, en fait. C'est-à-dire c'est vraiment... Euh, elle a choisi une stratégie de l'opposition systématique ou du conformisme de l'anticonformisme. C'est-à-dire que tous les médias féminisent le Covid et nous sortent du « la Covid » depuis l'été 2020, on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est le seul qu'elle laisse aux masculin. Euh, tous les problèmes climatiques, les guerres... Oui, alors ça, c'est n'importe quoi. J'ai déjà démontré, je vous renvoie ma vidéo dans le coin de l'écran, que les, les, les pays, les régions du monde euh, gouvernées, administrées euh, par des femmes étaient plus guerrières que les hommes. Le problème climatique en attribuer les causes aux hommes, c'est absolument ridicule, euh, puisque les femmes consomment autant voire plus que que les hommes. Là, là, là, elle débloque complètement et c'est presque triste. Je pense que mon hypothèse originale est, est, est avérée. Hein. En fait, là, elle, elle est complètement possédée. Je ne sais pas si le malin est un homme ou une femme, mais il y a, y a quelque chose en elle qui tourne pas rond. C'est la lucarne de Belzebuth. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, vous êtes sûr qu'il y a des mecs derrière. Donc euh... Étant surtout qu'ils se serviront de leur sexe d'homme pour commettre les pires crimes, eh bien je pense que nous pouvons insulter en insultant leur sexe d'homme. Je ne savais pas que les, les 300 victimes sur le sol français depuis trois ans euh, des attentats, euh, on va dire, euh, pour faire des périphrases euh, d'orthodoxes religieux, euh, je ne savais pas qu'ils avaient été commis euh, au, au, avec le, avec, le, avec leur beat. Hein, je savais pas que les gens étaient arrivés en faisant un la bar et en donnant des coups de tub. Je, je croyais que c'était autre chose. Ça, ça me paraît très bien. Donc, cest en plus, ça marche très bien. Hein, ça qui est vraiment, oh, tes couilles, tes tes couilles. Ça, ben ça marche hyper bien. Que le, le mot couille, vraiment, c'est ma, ma principale proposition parce que souvent, on est déjà parti pour dire con, hein, par habitude, voilà. Et puis là, ah, on arrive à bifurquer. Euh, ah non, mais ça, c'est des couilleries, voilà. Et ça, et ça marche très bien. D'ailleurs, on avait déjà couillon, mais couillon était sympathique, voilà. Alors que là, couillard, il bon, y a vraiment quelque chose. Euh, puis ça, ça interpelle. Ça peut s'y dire un instant, le temps de se barrer. Euh, voilà, couillasse, non. Couillasse, non, parce que... On ne va pas s'insulter avec des excellents. non, c'est puis d'ailleurs, on va arrêter de s'insulter, euh, on va bosser sur la sororité et tout ça, non, c'est mieux. Ah, le Starter Pack n'était pas complet sans la sororité, c'est-à-dire la solidarité tribale entre femmes qui, par instinct, euh, vont se dédouaner des responsabilités, euh, mentir en commun pour mieux accuser les hommes, etc. Travailler à la sororité, c'est travailler à un réflexe naturel, c'est-à-dire c'est se laisser aller à sa pente. Alors que normalement, dans les humanités traditionnelles, dans la construction psycho-socio-sporto-affective euh, de, de, psycho de l'homme, on travaille ses points faibles. Hein, ce ce qu'on est naturellement prompt à faire, on n'a pas besoin de le développer. C'est ce que c'est ce que je vous enjoins d'ailleurs à faire depuis très longtemps. C'est j'enjoins les les les hommes un peu un peu binaire et un peu bêta et un peu simples à développer le, leur intuition, le, leur goût, leur capacité orale, qui sont typiquement des attributs féminins. Les, les femmes ont plus de devraient avoir plus de vocabulaire, ont plus de facilité à mettre des mots sur des idées, etc. Enfin, en tout cas, verbalise plus, utilise plus de mots. Et, et vice versa, j'invite les femmes à faire preuve d'un petit peu plus de logique d'un petit peu plus de probité, d'un petit peu plus de, de binarité, c'est-à-dire à dire oui ou non, et pas une phrase euh, embrassant toutes les possibilités pour ensuite pouvoir dire « bah tu vois, je te l'avais dit et, ». Et là, euh, non, non, c'est manifestement, euh, c'est pas cette voie semble, euh, sur laquelle elle semble nous entraîner, Tiffany. Mais les gens ne se laissent pas faire, hein. à l'heure là, bon, elle, elle en aura plus grâce à moi, mais à l'heure où nous faisons cette vidéoscopie, elle n'a que 1000 vues, en quelques jours, et surtout elle a 90% de d'avis défavorables. Donc en fait, les gens sentent intuitivement que là, il y, y a une escroquerie, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, euh, query, query marche très bien. Ce gars dit que des query. voilà, Ça marche très très bien, on, on comprend. Hein. Euh, alors, simplement, mettez bien euh, le mot query euh, à la masculine, hein, comme euh, comme tous les mots qu'on n'aime pas. Euh, voilà, le diarrhée, euh, euh, le cirrhose. Enfin. Euh, quoi d'autre Euh... Donc oui, après, il y, y a les féministes proposent aussi... Euh, on propose aussi énormément d'autres alternatives, hein, tout ce qui est à la base de guitar, euh, euh bitteries, voilà. Très bien aussi, il euh, y, y a moins ce côté que, euh, voilà. Euh, mais... Euh, mais oui, donc euh, c'est important d'y penser. Euh, et on pourrait faire comme ça la liste de tout un tas d'insultes puisque pratiquement toutes sont misogynes ou, euh, ou spécistes. Oui, là, ça donne un peu le vertige euh, d'imaginer la quantité euh, d'octets inutiles stockés par des serveurs, donc serveurs qui consomment des, des énergies fossiles, qui chauffent, qu'il faut, qu faut refroidir, et tout ça voué à stocker les contenus de cette pertinence et de cette de cette utilité. Ça, c'est ma première remarque. Ma seconde, c'est que j'en veux énormément aux hommes qui ont croisé la route de Tiffen et qui lui ont laissé cette impression. Hein, encore une fois, euh, personne n'en veut à l'autre côté, à l'autre bord. À 8, 10 ou 12 ans, c'est ce que j'appelle ma théorie des camemberts, à 8, 10 ou 12 ans, nous n'avons aucune euh, acrimonie particulière ou ou pour, pour, pour les autres, nous n'avons pas de genre ni de style, ce sont les premières expériences qui, en nous décevant, ou en nous ou en nous marquant, nous forgent un style. Bon, alors, si... Euh, <rire> ne serait-ce que pour le, me remercier de m'être infligé cette cette purge, c'est le moment de partager la vidéo, c'est le moment de lui mettre un pouce, c'est le moment de s'abonner à la chaîne, et, et s'il vous plaît, pour la prochaine fois, euh, non. là, Là, vous avez vraiment atteint ma limite de tolérance, de patience et peut-être même de compétence. Essayons de prendre des gens équilibrés, même s'ils peuvent, euh, comme ça, au fil de leur raisonnement, au fil de leur discours, euh, arriver un petit peu à des impasses, à des, à des apories, à des paralogismes. Mais là, euh, non, là, les, les posséder, j'ai envie de dire, là, euh,